D'accord. Donc, nous avons déjà eu deux webinaires la semaine passée sur les cas d'utilisation de tracker et puis l'aperçu sur les fonctionnalités du DHS euh, que vous avez eu jeudi et vendredi passé euh, pour cette euh, académie euh, qui commence réellement aujourd'hui. Nous aurons essentiellement passé trois heures ensemble autour de plusieurs thématiques, euh, plus ou moins de thématiques par jour je pense que vous avez un agenda assez chargé. Euh, donc, euh, l'agenda d'aujourd'hui euh, nous dit qu'il euh, nous aurons l'ouverture officielle de, de cette académie, euh, aussi l'introduction à la plateforme pédagogique que nous allons avoir. Euh, tout le monde aura à se connecter et sur le DHF et sur le modèle. Ensuite, nous allons euh, revenir sur ce qui a été développé en matière de collecte d'informations liées au COVID. Et nous allons prendre aussi le temps pour permettre à tout le monde de rejoindre Slack. Et pour finir, nous aurons le modèle de, de données de tracker qui sera présenté. D'accord? Ensuite, nous allons avoir aujourd'hui la saisie des données tracker sur le web et sur Android. Donc, deux sections d'une heure trente, ce que nous aurons demain essentiellement. Donc, je vais vous demander d'apprêter vos Android pour faire les tests euh, aussi. Le troisième jour, nous allons continuer avec l'analyse d'un données tracker euh, essentiellement avec Android et euh, nous allons aussi utiliser euh, Event Reports pour pouvoir voir tout ce qu'il y a comme rapport euh, sous forme tabulaire. Donc, euh, c'est ce que nous aurons au jour 3 et au jour 4. Nous allons parler de visualiseur d'événements et, et ensuite de la carte. Et pour finir, nous allons parler des indicateurs de programme. Euh, donc, euh, toutes ces sections seront, auront une démonstration. Euh, vous allez suivre premièrement un slide, euh, une démo et vous aurez l'opportunité de faire euh, des exercices. Donc, Je vais revenir sur ce qu'il y a comme exercice noté ou pas noté. Mais au cinquième jour, nous allons avoir aussi une présentation sur les différentes applications développées euh, pour le cas du COVID et euh, nous allons faire un petit contrôle, un petit contrôle pour pouvoir vous permettre d'avoir un certificat. Donc, cette Académie digitale n'est pas trop chargée. Euh, nous l'avons voulu comme cela pour vous permettre de vaquer euh, aussi à vos activités. Donc, c'est ce qui va meubler, en fait, ces cinq jours qu'on aura passés ensemble euh, à partir de 14h30, temps universel, Mais bien avant, nous sommes disponibles euh, sur Slack pour pouvoir répondre à vos questions euh, lors des exercices à venir ou autre. Donc, euh, une fois de plus, bienvenue à cette académie. Je pense que... Euh, je joins ma voix à celle de Clément pour déclarer euh, ouverte cette académie d'HSE. Merci beaucoup. Euh, bon, je vais aussi continuer avec la première présentation euh, de cette académie qui va essentiellement planter le décor. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette académie est de niveau 1, et cela va vous permettre d'accéder aux autres académies de niveau 2. Dans ma présentation aussi, vous aurez l'opportunité de voir quels sont les exercices qui seront notés ou pas. Et je vais vous permettre de vous donner certaines informations clés. Mais tout d'abord, il faudrait savoir il faudrait savoir la différence entre euh, ce que nous appelons données agrégées et puis les données trackers. D'accord? J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est oui. bon. On s'entend très bien. Super. Donc, euh, nous parlons de trackers et il est, il est essentiel de pouvoir déterminer ce que nous appelons trackers et. Euh, savoir ce que nous appelons essentiellement event 20 et tracker. Nous savons que euh, l'utilisation du DHS2 actuellement ou dans beaucoup de pays tourne autour des données agrégées. Euh, je pense que vous avez une certaine maîtrise de ce volet et qu'à partir des ensembles de données, vous avez la possibilité de saisir euh, toutes les données de routine que vous avez. Au-delà de ça, nous avons le volet aussi tracker dans le DHS2 qui se subdivise en deux parties parce que nous avons le volet événement et nous avons le volet tracker. Donc, au cours de cette semaine, nous allons essayer de vous montrer la différence entre les deux. Mais tout d'abord, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous parlons de programme d'événement, c'est que nous voulons faire référence aux outils qui nous permettent de collecter certaines informations beaucoup plus détaillé, sans pour autant identifier une personne euh, lors de la collecte. Donc, c'est par exemple les fiches d'enquête que nous avons pour pouvoir collecter certaines informations et sur ces fiches d'enquête, nous n'avons pas forcément le nom et prénom des, des patients, TB ou VIH, d'accord? Tout ce qui ne permet pas de pouvoir localiser directement une personne, c'est ce que nous appelons Événements, euh, programme d'événements dans, dans le DHSE. Du coup, on peut dire que pour un programme, cela ne permet pas qu'on puisse collecter certaines informations clés de la, de la personne. Nous les appelons attributs dans le DHSE. D'accord? Donc, c'est un programme qui est euh, aussi disponible dans le DHSE et qui est particulièrement utile lorsque nous voulons essentiellement. Uh, collecter certaines informations clés uh, assez granulées, d'accord, et qui nous permet de pouvoir uh, tout simplement uh, analyser, collecter et analyser ces informations. D'accord. Uh, qui aussi, il faut savoir, c'est que uh, sa mise en place est assez facile et beaucoup plus uh, gérable en matière de tracker parce que euh, je vais aborder le volet tracker, et quand nous parlons le, du tracker essentiellement, c'est que nous voulons concevoir une fiche qui va nous permettre de pouvoir collecter, euh, premièrement enregistrer une personne et de faire son suivi au cours d'une période. Donc là, nous avons certaines informations, peut-être l'identifiant de cette personne, le nom et prénom, l'âge, ainsi de suite. Donc, automatiquement, quand nous allons afficher cette liste de personnes enregistrées, nous saurons automatiquement cette personne euh, a été enregistrée ainsi de suite. Donc, là où nous parlons d'enregistrement de, des informations euh, clés de la personne, c'est comme sur la carte d'identité, nous avons certaines informations. Donc, ces informations peuvent être enroulées dans le système et cela permet d'identifier directement une personne dans le DHSE. Et c'est ce que nous appelons essentiellement « tracker ». Événements, oui, ce sont des informations assez détaillées, mais qui ne permettent pas euh, à ce qu'on puisse enregistrer certaines informations euh, personnelles euh, des gens. Donc, nous le mettons beaucoup plus dans la catégorie des formulaires ou, ou peut-être des, des fiches d'enquête, d'accord Donc, nous avons cette possibilité de, de pouvoir effectuer tout cela. Donc, « tracker » fait référence directement à un identifiant qui permet de, de localiser une personne assez, euh, assez euh, peut-être enregistrée dans notre système. Et euh, sa mise en place, comme je le disais avant, peut s'avérer beaucoup plus, plus ou moins complexe que euh, les, les ensembles de données que nous connaissons, ou peut-être le programme événement que nous connaissons. Donc, mais euh, il va falloir suivre sa logique et je pense que euh, c'est très facile euh, quand vous maîtrisez certains de, de ce volet-là. Donc, cette Académie euh, concerne essentiellement euh, ceux qui euh, veulent apprendre à saisir, à analyser les données tracker. d'accord? Et pour pouvoir savoir comment configurer le tracker, comment qu'on peut créer un programme événement, un programme tracker, il va falloir patienter pour l'académie de niveau 1 qui va concerner la configuration du tracker. Donc, nous sommes en train de travailler sur la, cette académie en présentiel cette année. Euh, donc, plus tard, nous allons vous communiquer euh, la date euh, pour cette académie et les autres à venir. Donc, en suivant ce cours, vous avez la possibilité de, de suivre euh, l'académie la, sur la configuration et les autres académies de niveau 2, notamment la gestion d'implémentation du tracker, qu'on qu a déjà fait, et puis l'implémentation euh, du tracker. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir suivre euh, tout cela un peu plus tard en partant du fait que vous êtes passé par euh, cette académie de niveau 1 et euh, je crois que vous tous, ou la plupart euh, qui sont ici pour cette académie, vous êtes déjà passé par les, les principes de base euh, du DHS2 que vous comprenez, c'est quoi les trois dimensions, comment saisir ainsi de suite. Donc, c'est ce qui vous a permis de pouvoir participer à cette académie. Et nous souhaitons vraiment que euh, cette académie permette à ce que euh, nous puissions améliorer le degré de compréhension des fonctionnalités du tracker de tout le monde, de tous ceux qui participent et afin que vous puissiez être capable de pouvoir analyser les données tracker en utilisant les outils d'analyse que nous avons pour pouvoir, bien sûr, entrer et puis créer des outputs par rapport aux données tracker. Donc, nous allons aussi euh, prendre la fin d'expliquer encore et encore quoi essentiellement euh, le tracker DHS2, euh, vous montrer les méthodes de saisie euh, de ce tracker et éventuellement aussi partager les méthodes de collecte de certaines informations, est-ce que c'est Android, est-ce que c'est Web, euh, ainsi de suite. Et euh, Espérer, je pense que je, je, je suis plutôt sûr que vous aurez, euh, vous serez capable de pouvoir examiner ou peut-être analyser toutes les données de tracker euh, en utilisant les modules d'analyse, notamment Event Visualizer ou Event Report, ou peut-être le Visualizer ou le tableau croisé dynamique Donc, nous allons prendre le, la peine de répondre à toutes vos questions et vous permettre d'être euh, très outillé pour pouvoir analyser les données tracker. Si nous voulons euh, parler un peu plus euh, des objectifs, c'est de vous montrer les, les dernières fonctionnalités que nous avons aussi dans, dans le tracker. C'est vrai qu'il y a eu des années auparavant, il y a certaines choses qui n'étaient pas possibles, mais aujourd'hui, ça l'est. Et nous pensons qu'il était très important de pouvoir euh, vous mettre au parfum euh, de ces fonctionnalités. Euh, Aujourd'hui, nous utilisons la version 2.38 avec euh, Android 2.6 qui, qui nous permet de faire pas mal de choses. Donc, nous allons en parler euh, au cours de cette semaine. Et bien sûr, euh, vous pouvez, vous permet de créer au finish un tableau de bord à partir des outils d'analyse que euh, vous aurez à apprendre au cours de cette semaine. Donc, essentiellement pour euh, les activités de, de cette semaine, nous allons aujourd'hui euh, voir tout ce que nous, a, nous avons mis dans Moodle et puis l'instance à pour cela. Euh, sans oublier le modèle de données tracker que M. Clément aura présenté euh, plus tard. Euh, demain, nous allons prendre le temps de, de faire les saisies tracker euh, Android et puis web pour que tout le monde puisse savoir comment collecter les informations. Du coup, cela va nous emmener vers la saisie des données d'enquête et puis les données euh, tracker dans le DHS. Mais ce qu'il faudrait pas, faudrait ce que je précise ici, c'est que dans le cadre de cette formation, nous allons beaucoup plus utiliser les outils euh, développés pour pouvoir collecter les informations liées à COVID. Donc, c'est ce que nous allons utiliser dans le cadre de cette formation. Du coup, le troisième jour, vous aurez la possibilité de faire des analyses à partir d'Android, ce euh, qui est possible de faire avec Android et éventuellement le rapport des et au quatrième jour, nous allons euh, passer par la carte et le visualiseur en allant vers les indicateurs de programme. Qu'est-ce que nous appelons indicateurs de programme? Je pense que nous allons prendre le temps de, de mettre tout le monde à, à jour par rapport à cela. Euh, si nous avons un peu plus de temps, vous montrer comment est-ce que cela a été euh, créé. Et euh, je pense que cela peut motiver d'autres euh, personnes à créer leur programme tracker et à pouvoir les utiliser convenablement. Donc, au cinquième jour, nous allons parler des autres applications disponibles et nous allons faire un petit contrôle euh, de connaissances euh, et conclure avec euh, la cérémonie de fin de cette académie, tout en espérant que vous tous ici présents, vous puissiez vous, pouvez, vous puissiez avoir votre certificat euh, à la fin de cette formation qui semble être ne pas euh, qui semble être facile et parce que nous aurons euh, tout au long de cette académie certains exercices euh, pas notés euh, que nous allons vous soumettre pour pouvoir pratiquer et d'autres euh, assez c'est bon, correctement noté, euh, et bien sûr, l'examen final. Donc, au cours de cette académie, euh, toutes les notes seront enregistrées directement sur la plateforme afin que vous puissiez euh, voir l'évolution, la coupe de tendance qui vous mène euh, vers votre certificat à hauteur de 70% de la note finale. Euh, donc, euh, nous espérons que tout le monde pourra euh, télécharger son certificat à la fin. Et je pense que tout, tout a été programmé pour que euh, à chaque fois que le facilitateur envoie un devoir euh, et qu'il donne euh, sa note, vous puissiez euh, l'avoir. Et quand vous allez atteindre le quota, automatiquement, vous aurez la possibilité de télécharger votre certificat. Eh bien, qu'est-ce qui sera noté? Bien sûr, la présence euh, à hauteur de 10 euh, la saisie de données web Android, l'analyse à partir d'Android, le visualiser, le rapport d'événements, la carte, les indicateurs et euh, l'examen. Donc, tout cela sera bien sûr noté et vont contribuer à ce que vous puissiez avoir euh, tout simplement votre certificat. Euh, je vais vous montrer euh, la partie où vous pourrez télécharger votre certificat dans le modèle. Donc, comme je l'avais dit, euh, vous aurez droit à tout cela. Euh, les formateurs seront en ligne. Ils sont aussi dans Slack. Donc, à chaque fois, nous recevons des notifications et tout simplement, nous allons euh, vous permettre de passer une très bonne semaine en notre compagnie. Euh, tout en apprenant encore quelque chose euh, qui vous permettra d'évoluer par rapport à l'utilisation des données de tracker. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a des questions euh, par rapport aux objectifs de cette formation et nous serons ravis de, de répondre à cela. S'il y a une main levée, il y a une question, je vais... Nous allons prendre le temps